La connaissance de soi, on l'a vu, c'est quoi apprendre à connaître mes schémas, mes pensées, mes patterns, pourquoi je réagis constamment, euh, mes, mes croyances limitantes du passé, euh, de quelle façon je vais ramener les étoiles dans les yeux, de quelle façon je vais me calmer, hein, me connaître, qu'est-ce qui m'emmène en fréquence en énergie, qu'est-ce qui me draine en fréquence en énergie, qu'est-ce qui fait que je connecte avec certaines personnes, qu'est-ce qui fait que je connecte pas avec certaines personnes, c'est quoi l'énergie, c'est quoi les grandes vérités, dans ce grand jeu de la vie-là, des vérités universelles que je dois appliquer parce que si je les applique pas, je vais souffrir. Et là, je suis pas en train de vous dire que vous devez maîtriser et connaître tout ça. Si vous êtes de celles et ceux qui ont tendance à être saturés, dès que vous arrivez à la maison, vous faites comme... Je suis complètement saturé! C'est tout simplement que vous avez trop d'énergie, trop d'attention dans l'axe de connaissance. Donc, vous ne vous touchez pas aux autres axes, ce qui fait que vous perdez votre centre. Vous êtes, votre énergie est à l'extérieur et vous devenez saturé en fait.